Ah, Wouh Yo Comment ils vont les petits loups Comment ils vont <rire> Comme on l'avait vu la dernière fois, euh, on avait vu le petit fumigène bleu blanc rouge à la Franche, qui a franchement plutôt super bien fonctionné, vraiment sympa, ça faisait une petite fumée bien cool. Vous avez vu, au cas où il y a la vidéo qui est juste là, je vous laisse regarder tout ça. Et aujourd'hui, on va faire un fumigène blanc, complètement blanc, pendant une minute, de la marque Sparklers, j'arrive pas trop à prononcer, mais bon, voilà. Fumigène blanc, à frottoir une minute donc c'est des fumigènes que j'ai vu il y a un petit temps dans le sens où quand il y a des fumigènes ou même des feux à main on, il y a différents types d'allumage autant à mèche que euh, à grattoir que à tirette ce qu'on a vu la semaine dernière c'était à tirette pour le petit fumigène et également pour la grosse vidéo que j'avais fait euh, du, du feu à main dans la grotte c'était également avec une tirette une petite corde on tire ça se déclenche et c'est réglé. là on est sur un autre système qui fait que le bas quand on l'enlève il est dé démontable, et vous avez un petit grattoir ici, comme ce qu'il y a sur les, euh, les allumettes, de ce que j'en sais. Et de ce que j'ai compris, on enlève le capuchon du haut, donc celui-là qu'on garde de côté, parce que, bon, il sert à rien, mais voilà. Et normalement, on a besoin de gratter un coup fort dessus, pour déclencher, allumer la petite partie ici, et d'avoir tout le fumigène qui se consomme euh, simplement, normalement. On va voir ça tout de suite. Bon, je sais pas comment l'allumer, hein, first try, donc... Euh M'excusez, hein, si jamais ça le fait pas. Wow. Il y a un peu de vent. Wow. Oh la vache Bon, ça crache <rire> Wouh <rire> Oh la puissance voyez bon, un peu de vent hein, mais Comme on le voit, ça fonctionne franchement bien. En vrai, j'avais dans l'idée d'utiliser au cas où ce fumigène-là ou d'autres, dans le cadre d'un sac d'évacuation. Si jamais on était deux jours et qu'on avait vraiment euh, besoin de se faire euh, remarquer, je me dis que ce genre de fumigène peut être très utile. Surtout vu la taille que ça prend dans un sac d'évacuation, c'est pas non plus énorme, mais euh, ça fonctionne franchement bien. Euh, par contre, on a une réaction assez forte quand ça part. On a une sorte de le petit capuchon qui est sur le dessus qui euh, dégage. Donc, il faut faire gaffe à ne pas l'avoir en pleine tronche. Pour éviter de se prendre au cas où euh, des flammes ou de se faire cramer la tronche. Mais euh, ah, la, la, ah, la fumée elle reste encore un peu. Hein. Il y a une route juste derrière et les gens doivent se dire qu'il y a du brouillard. Mais euh, ça fonctionne bien. Alors, ça a un peu chauffé sur cette partie-là. Hein, normal, c'était juste la partie où on avait vraiment du gaz. Enfin, du petit qui crame. Hein. Mais, euh, mais voilà. Donc J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo dans deux jours, hein, on continue avec les fumigènes. Quand je vous l'ai dit, au cas où, si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est là qu'il y a tout qui est expliqué. Mais en gros, je teste quatre de ces fumigènes-là, donc trois fumigènes et à la toute fin, une torche à main, euh, pour justement euh, voir les avantages, inconvénients, la taille de la fumée, un petit peu sur tout ça, ce que ça donne. Donc là, on a testé le blanc. Et dans deux jours, je teste le rouge. Allez, on se revoit dans deux jours.